Yo tout le monde, c'est Extra et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle vidéo sur Fall Guys donc Fall Guys qu'est-ce que c'est C'est un très bon jeu, voilà, j'espère que vous aimez. Bah bien sûr que vous aimez <rire> parce que sinon bah voilà, sinon je pas la vidéo. Merci les gars parce que vous savez quoi, vous savez qu'est-ce qu'on a fait, on a passé un cap. On a passé un cap. Deux abonnés les gars, deux abonnés avant les, les 70 abonnés. Deux, deux abonnés. Et les gars, c'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est bon. Euh, J'ai mon emploi du temps. Je suis acheté des AirPods, mon portefeuille. Je me suis acheté des trucs. Ok, c'est pas là. C'est là. Donc là, les gars. Euh. Ah merde Non, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ils sont pas les loin. Ils, ils sont pas de couilles. Bref. Du coup, ici. Allez. Allez, c'est tout droit. Allez, les gars. Allez. Oh non. Oh non. Mais les gars, vous avez vu, vous avez vu. Vous avez vu de vos propres yeux. Des yeux de... de... Imbécile, enfin. Imbécile. Bref. Du coup, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref. Midi 38. Ouais, je sais même pas pourquoi je clique sur... Euh... Parce qu'en fait, vous voyez les gars, j'ai une manette Xbox et j'ai l'application Xbox sur mon PC. Du coup, ça veut dire c'est comme si j'avais une vraie Xbox. Donc ça veut dire quand je clique sur le Xbox au milieu de la manette, euh, j'ai les paramètres de, de audio etc. Comme si c'était vraiment sur une vraie Xbox. Du coup là je peux changer les performances, euh, CPU, euh, GPU, VRAM, euh, RAM, FPS. Euh, ok il n'y a pas marqué FPS mais on s'en bat les couilles. Du coup là on peut faire ce qu'on veut. Par exemple raccourcis. Voilà, capturer on peut faire des captures d'écran on peut enregistrer les, les trucs on peut faire des vidéos c'est trop bien mais moi j'en ai pas besoin du coup bon allez go putain par contre les gars, rentrée, elle était trop bien parce que vous voyez il y a plein de gens par contre les gars vous voyez Gabin euh, euh, bah non vous l'avez jamais vu sur la chaîne vous savez, vous voyez monsieur psycho là vous le connaissez bien bah oui il est dans, quasi dans toutes les vidéos c'est mon ref allez voir sa chaîne Allez, allez tout de suite tout de suite vous êtes obligés Oh non putain c'est dommage Du coup euh, Lui il est pas dans mon collège Gaba il est dans mon collège mais pas dans ma classe Mathieu il est pas dans ma classe mais je suis dans la même classe que Younes et Fouad donc ça va On est un gang de trois. et tous les gars dans ma classe Ils sont tous immatures mais au moins Il y a des gars bah, au moins on s'en est pas Parce qu'ils sont cons un peu Bon après ça baisse la moyenne De la classe mais on s'en bat les couilles Putain j'ai jamais de chance Bref du coup, ben, en vrai, elle est pas ouf, ma classe, mais ça va. Et en vrai, ça va dans la cour, euh, les gens, ils sont pas super chiants Après, les gens, ils font tous les mecs. Et genre, ils commencent à rafler les sixièmes. Et moi, genre, moi, j'ai rien fait. Et genre, les gars... Après... Ok, c'est là. D'accord. Je me fais agresser. What What What What What the fuck What the fuck Bref. Bon, ben, je suis content, hein. Bon, je vais commencer à faire la miniature parce que, ben. Vous verrez. Non, je rigole, je la ferai à la fin. Euh, déjà, il y a un de mes potes qui a la moustache. Et. Bah, non, c'est du. Oh, yes, ça, c'est ma map. Putain, mais. Oh, c'est trop bien. Mais en vrai, les gars, prendre des pieds, je suis trop content, Fall Guys, ils l'ont laissé. Mais les gars, Fall Et Gaze... oh, c'est les meilleurs. Ils... ils laissent les meilleurs magas de jeu. Bon, bien sûr, je suis avec mon skin de d'habitude. De hein. toute façon, je l'ai tout le temps. C'est une habitude. Plop. Et il va pas vite, le truc, en vrai. Hein. D'habitude, il va plus vite, je trouve. Bon, peut-être parce que c'est les premiers. Je pensais que c'était au milieu. Les chemins, ils se rassemblaient, frérot. Bon, allez. Oh oui. Wesh, wesh. On dirait un Pokémon, là, dans, dans Pokémon. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais en tout cas, ouais. <rire> cool. Du coup, les gars, je vais vous faire des vlogs pour la rentrée. Euh, J'espère. Vous Allez! Aimer? Mais non, mais vas-y, mais t'as vu tout ce que j'ai fait pour eux? Ah, bon, bah c'est ciao, le skin bleu. Allez! Les gars, non, c'est pas possible. Me dis pas que je suis pas qualifié. Vas-y, dis-le moi, comme ça, j'aurai pas de suspense. Ah, bon, ok, ok. okay. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça! Ça se passe comme ça! Ça se passe comme ça! Allez! Mia Khalifa, let me pas, Ah, pas. Moi, je la connais par cœur la musique. En tout passage, je vais a Mia Khalifa, je connais pas c'est qui mais ouais. Hop là, toi tu pars. Ah Non, non. Oh. Ah, il est trop con. Ah, il est trop con. Oh. Ah, bon bah OK. <rire> le gars, il aurait pu faire pareil que moi. Bon par contre, les gars, normalement je devais mettre mes Paul mais malheureusement, je les ai pas mis euh... Sinon ça va vous Moi en vrai ça va super bien. Euh, il fait beau aujourd'hui, c'est la finale, on est neuf. Euh, quoi Bon, c'est pas grave, on est déjà à neuf minutes de vidéo. Si, mais what the fuck oh, Non mais ta gueule. Merci. Du coup, les gars, vous savez, aujourd'hui, je vais manger... Ah <rire> euh, du coup, ouais, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Bon, bah là il n'y a pas de son du coup, vu que là c'est en train en next up is... Bon, allez, ah merci, voilà. Ah, c'est la finale déjà. <rire> ah, je m'y attendais pas. Par contre, des fois, les gars, dans les games, c'est deux, deux... Enfin, laisse tomber, voilà, ta mère. Bref. Du coup, euh, là, je te vais aller... Voilà. Donc, euh, mon logiciel de vidéo et tout. Bon, bah, par contre, les gars, il y a plein de gens, ils disent, ouais, tes vidéos, elles sont trop... Tes miniatures, elles sont trop bien. Comment tu fais Regarde la vidéo avant. Oh, oh les gars, cette fois je vais mourir final. Je vais me prendre le gros Je vais me prendre le... Je sais même pas ce que c'est cette merde, mais en tout cas, ouais. On dirait mon Mes Mais frère, vous, vous pensez pas c'est ça ressemble à plante versus zombie, Genre avec les tondeuses là. Les tondeuses là. Allez Oh Quel VG Ah D'accord. Rien yeah. Oh, oh Mec, euh, mec je suis déjà en l'air et toi tu me dis, euh, ouais, c'est pas là. Oh. Bon, bah, je vais essayer de tenter, là. Ok, ok. okay. Apparemment, je peux sauter de là. Oh, c'est bon. bon. Par contre, lui, il va loin. C'est forcément là, c'est forcément là, c'est forcément là. Oh, imaginez. Dose, oh, dose, dose. Oh, dose pas, dose pas, dose pas. Ah, ah Non, la, la victoire est devant toi Les gars, il avait une chance sur 5 euh, sur, sur il a réussi Mais il faut pas... Il faut... C'est... <rire> euh, T'es pas sa gueule Kiano, C'est quoi ça Bref. Bon. Oh, moi je suis allé en finale. Les gars vous savez, juste à faire un game et tu vas en finale, t'as même pas besoin de gagner, tu gagnes une couronne. Ah oh, non. Sinon... Euh... Ah non les gars, venez je mets la glace. Oh Le cornet de glace. Bref. Ah Une bonne glace. Mm, miam mien oh, oh, oh. j'ai faim moi, ça a l'air bon tout ça. Oh, oh, non ça c'est, ah non ça c'est ah, dégueulasse. Oh par contre ça c'est beau, ça c'est beau. Ah oui les petits détails, la chier, bref on va lancer une game. Allez! Attends normalement vous avez plus de Bah après je sais pas que je suis sur Discord ou autre vous avez plus de Et là vous l'avez, et là vous l'avez plus. Et là euh, ben là vous plus parce que Merde, ça met des pieds. Ah Putain, ça met des, ça met des vrais pieds Ah, oh, ton père. Voilà. Comme des pieds full gaze. Ça met des vrais pieds. Ah oh, Mais ça fait... Met... Ah <rire> oh. pied photo. Ah Arrête Ah oh, Putain, il y a des pieds. Il <rire> oh. <rire> y a des pieds. Les pieds, en plus, ils sont noirs. Oh. Il y a du hana, il y a du hanounan entre les deux pieds là, entre les doigts de pied. Ça pue. Ah, lui il est noir, je vais le tuer. Ah, bon bah il est mort tout seul. Bon, en même temps il est noir quoi. Euh, putain, les gars, vous, vous trouvez pas. Il y a des racistes ici. Non non, non, non, non, non. Mais comment les gens ils font Mais comment ils font Ah Oh, merci. Putain, les gars, il y a glace, banane, crocodile. Bon, je sais pas ce que ça fait cette merde là. Euh. Allez, hop là, allez, allez, allez, allez, c'est pas plus loin, c'est pas plus loin, c'est pas plus loin, c'est pas... Mais pourquoi c'est pas la même en finale Pourquoi c'est pas la même en finale Pourquoi c'est pas pareil En finale, c'est pas ça, ici c'est ça. En tout cas, il fait beau aujourd'hui les gars. Bref, il faut que je trouve une image là sur prendre des pieds, ça casse les couilles. Prendre des pieds des pieds oh j'ai marqué tiptoe oh non mec imagine je marque tiptoe tiptoe oh, oh non wesh oh, oh, oh non c'est encore pire c'est des pieds mais d'où ils sont déjà là bas mec je suis toujours pas arrivé ils sont en amérique du, du du milieu mais putain casse les couilles ils sont en amérique Grand-père, allez, allez, hop là, hop là, Et ça se passe si ça se, si vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu les risques du métier quand on est youtubeur. Bah, non, je suis pas youtubeur, je suis une merde, mais tomber. Bon, je suis tellement une merde que je la suis même pas. Ah, quelle merde. Ah, regardez, c'est une merde. Ah, bref. faire ressortir une couleur en euh, appel. Et si j'enlève... J'ai dit une glace. J'ai dit une glace. Euh... Non, je vais marquer ice cream. Ice cream. Mais quittez-moi sur quoi je tombe. Des ice Cream dégueulasses. Ice cream, ice cream. Ah, c'est. Oh, ah, ça pue. Oh, c'est nul. Ah, bref, c'est là. Ah, non, mais oh. oh, il a un code de triche, lui. Non, c'est pas par là. Ah, bon, moi, bah c'est ciao. Les gars, vous avez vu tout ce que j'ai fait pour vous Mais non, vas-y. Et les bougres, ils sont déjà là-bas. Et Am Amérique du milieu encore, frérot. Oh Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est là C'est là Je vais vous faire une pause, là, pour euh, la miniature. Attendez. Et... Yeah yeah non, par là. Oh, stylé Le beau gosse. Trop moche. la merde. Oh, non. Allez, allez. Non, pas cette danse. Vite, vite, vite. vite. Attends, les gars. En fait, je dois cliquer... Hop là. Non, mais <rire> ton père. Oh putain, la plus grande ligne droite de toute ma vie. Bref, bref. Hey bro. Ok, ok. Alors, vous voyez les gars, quand je fais l'accent, là, j'ai de la confiance en moi. Quand je le fais plus, c'est que je suis une merde, voilà. Parce que je sais que je suis une merde aussi. Bref, allez. Non Oh, c'est là Et me remerciez pas, hein, me remerciez pas Je suis le plus gros des BG. Ah. Merci à mes abonnés. Hein. Merci les gars, vous êtes trop sympas. Bon, après, si t'es pas abonné, bah... bah... Bah... On part de la vidéo, en fait. Bah ouais, qui t'a dit que tu pouvais rester tu t'abonnes, ok, ah, ah t'es abonné Bah vas-y reste, bon Ah vas-y poteau, t'es abonné, bah vas-y Ah je suis désolé Ah ouais, ah ouais t'es ah, ouais, abonné Oh non Oh non, y'a pas, y'a pas, oui, je sais pas, oui, je sais pas, oui Y'a pas, oui. y'a pas, y'a pas, y'a pas, y a pas y a... Non, mais dis pas Que je vais pas avoir de place pour moi Ok, bon bah fallait le dire plutôt Non mais tu me l'aurais dit Bref, moi les gars, je vous dis ciao à dans une prochaine vidéo, allez peace les gars Ciao.